Il y, a, il y a le contenu, il y a, le, le, le, le, voilà, il y a du contenu de, de, de nos 60 ans d'expérience de basket avec Patrick. Il y a d'autres coachs, mais il n'y a pas que ça. Il y, a, il y a tout ce qui est accompagnement. Quelqu'un qui veut devenir pro, franchement, s'il n'a pas de mentor, s'il n'a pas de, de coach qui le suive, qui lui donne des conseils, c'est super compliqué. C'est vraiment compliqué. Et je vais vous dire un truc. C'est vrai pour tous les métiers, c'est vrai pour tous les sports, c'est vrai pour tous les gens qui veulent performer. Regardez autour de vous. Hein, quand on dit qu'on euh, est la somme des cinq personnes qu'on côtoie le plus, c'est pas, pas moi ou Patrick qui avons dit ça. Hein. C'est des, des gens qui ont fait beaucoup de recherches là-dedans et ça a été prouvé. Il hein, y, y a des statistiques là-dessus. Et les gens qui font du développement personnel le disent tous, et c'est vrai, et c'est logique. Vous ne pouvez pas réussir à un certain niveau si vous ne connaissez pas des gens qui sont au, niveau, au moins au niveau que vous voulez atteindre vous. Par exemple, si vous ne voyez jamais de match de National 1, vous ne jouerez jamais en National 1. Vous ne savez même pas c'est quoi un match de National 1. Il y a beaucoup de joueurs de 13, 14, 15 ans à part les highlights de la NBA, ils n'ont jamais vu de match. Ils n'ont jamais vu de match pro. Ils n'ont jamais vu un match de N1, de pro B, de pro A. Alors là, c'est juste voir. Hein. Je ne vous parle même pas de... Vous voulez, vous voulez comprendre comment ces mecs sont arrivés en N1 Discutez avec eux. Là, on a fait l'interview d'un joueur de N1 qui jouait en minime région à 14 ans et qui est, est aujourd'hui un pro de N1, Kamel Amour. Il est dans les... Dans les vidéos, on a fait des, des photos de lui qu'on a mis un petit peu de partout. Il nous, il nous a expliqué son parcours et c'était très intéressant. Et c'est parce qu'il a rencontré des pros dans son club qui l'ont pris sous leur aile, qui l'ont drivé, qui l'ont aidé, que Kamel il, il, il a pu, à 14 ans, commencer à, à comprendre des choses et à passer des caps. Mais il a eu cette chance-là. Mais vous, vous êtes peut-être dans des clubs où il n'y a pas de pro, où la meilleure équipe elle joue en, en, en je sais pas, en R2. C'est pas des mecs de R2 qui vont vous apprendre à devenir pro. Hein. Ça, ça, ça, c je, ça, je peux vous, je peux vous le parier, hein. parce qu'ils n'ont jamais été. À moins que ce soient des mecs de R2 qui, qui, qui dix ans avant jouent en Pro B. Hein. Ça, ça existe, hein, on en trouve, hein. bien sûr. Mais voilà, c'est important de. C'est important de côtoyer des personnes qui peuvent vous aider. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines.